Bonjour à toi chers spectateurs et parlons d'un thriller espagnol que personnellement j'attendais beaucoup parce que j'adore le réalisateur qui est aux commandes du projet Asbestas, réalisé par Rodrigo Sorogoyen L'histoire c'est celle d'Antoine et de Olga qui débarquent dans un petit village de Galice pour y implanter une production de fruits et légumes et changer de vie, tout simplement visiblement ils ont eu une vie un peu particulière en France et ils ont besoin de s'évacuer de ça et sauf que là-bas, ben, ça se passe pas hyper bien avec les locaux Jusqu'à peut-être un point de non-retour. Il va garder du mystère autour de ça. Et pour en parler avec moi, celui que j'ai croisé par hasard, pendant la séance. Ouais. Genre, on... d'un seul coup, il me voit, je le ouais. vois, et on s'est dit, vas-y. Ouais, Sorogoyen, RPZ, ouais. C'était un peu ça. <rire> Comment vas-tu, Colin Bah, ça va bien. Ah là là. Voilà, toujours. Moi, je suis ah. toujours euh, content d'être là, donc ça va. Oh, bah c'est parfait, ça me va. Euh... Pff, Rodrigo Sorogoyen. J'ai oh. juste envie de poser ça comme ça. Ouais, alors... Je commence Vas-y, vas-y, tu peux me dire. Hein. Soroguen, franchement, pour moi, ça fait partie de ces réalisateurs qui ont émergé pendant les années 2010, mais discrètement. C'est-à-dire que c'est pas des réalisateurs superstars, euh, type Villeneuve ou quoi. C'est pas des réalisateurs qui officient dans du genre, et comme la sphère genre est un peu occupée sur elle-même, très vite on pousse les jeunes réalisateurs. Voilà, enfin, Julia Ducourneau qui s'est fait un nom immédiatement avec un seul film. Soroguen, c'est un mec qui a la lisière d'un de, de, cinéma plus traditionnel et d'un cinéma de genre. Du coup il a fait ça, sa... et en plus il c'est pas forcément un... qui est très diffusé. Du coup il a fait ça, sa... son petit bout de chemin, hein. il a fait 2-3 films. Moi j'ai découvert avec Keddios euh, Nos pardonné. Ouais je l'ai dé découvert voilà. comme toi avec celui-là. Qui a un très bon polar, euh, je vous recommande. Oui. J'avais vu El Reino, qui est une tuerie. Regardez El Reino. Ah, oui, Tout oui, de oui. suite, coupez la vidéo, allez voir El Reino. Et vous revenez <rire> après. Euh, non regardez-la quand même, sinon Et par après. contre tu n'as pas vu Madrid. Par contre tu n'ai pas vu Madrid. Si j'ai vu que deux films de lui, ouais. à bah, part crois crois qu'il qu en a vidéo. fait 4 ou 5, ouais. si je te dis pas de bêtises. Et c'est vrai que Sorogoyen, en France en plus, il a un statut un peu particulier parce qu'il a fait une partie de ses études à Nantes en Erasmus. Donc le mec a vraiment une attache particulière avec la France qui justifie un petit peu que Madré et euh, Asbestas, et soit une partie du casting français, soit se passe carrément en France comme c'était le cas avec Madré. Donc il a vraiment une accroche particulière avec notre pays, ce qui rend du coup Asbestas encore plus atypique parce que là on est vraiment sur l'envie de sa part de prendre des Français et de les caler dans un contexte espagnol où il va se permettre de potentiellement essayer soit de critiquer l'accroche au territoire, soit peut-être de parler aussi d'immigration, soit juste de déplacement de certaines populations. Donc il y a vraiment une attache particulière entre guillemets sur ce film où il cherche vraiment à exploiter un contexte qu'il connaît qu'il maîtrise et qui peut potentiellement lui permettre de parler de sujets politiques tout en gardant une accroche bien bien ancrée dans le cinéma de genre. Et c'est Dupondal qui parlait de ça, il disait que lui, pour lui, on avait perdu une certaine approche du cinéma européenne avant de se refermer chacun sur nos marchés, le cinéma français et tout. Sorogan, pour moi, c'est un réalisateur presque plus européen qu'espagnol, parce qu'effectivement, même s'il a fait quelques projets qui étaient très ancrés en Espagne, là, on voit se développer, il va chercher des acteurs français. Il essaye de faire... Euh, bon, spoiler, Asbestas se situe pas loin de la frontière. Mmh. Euh, C'est clairement un réalisateur qui essaye de, un peu de ressusciter une tradition du cinéma européen, avec des coprods, des acteurs d'un peu partout, euh, pour essayer de concilier tout ça. Et euh, c'est pour ça que c'est un histoire très intéressant et que euh, donc euh, je suis très content de venir parler d'Asbestas. Ah, bon bah c'est parfait. Bah du coup, je te lance tout de suite. On a placé un bon contexte là. Qu'est-ce ouais. que t'as pensé d'Asbestas Eh bah écoute, euh, j'avais je... peut-être des grosses attentes parce que, encore une fois, à Le j'ai pris une tarte incroyable. Euh, du coup, euh, j'ai trouvé ça un peu moins bien. C'était quand même très solide. C'est un, un, un putain de film de cinéma euh, qui fait euh, serrer les fesses, euh, à en casser ce que vous voulez... Euh... <rire> Non, mais euh, vraiment, il y a des scènes de, de tension euh, mmh. incroyables dans ce film. Un propos super intéressant, euh, enfin, beaucoup de propos super intéressants, et beaucoup plus nuancé que... Parce qu'avec un pitch comme ça, on peut mmh. s'attendre à du home invasion, Oui, à... c'est ça, on peut s'attendre à un film... À du... Euh, voilà, les... les... presque Limite Massacre à Transnus, c'est les, les ouais, bouseux, un film très, radi... voilà. très radical en termes de... Voilà, de... les bouseux contre les citadins qui essayent de s'installer et tout. C'est... Moi, c'est ça qui m'a surpris, c'est hyper nuancé et contrasté comme film... Et euh, c'est extrêmement appréciable d'avoir un film qui s'intéresse se, se, à ce sujet-là et qui a une, euh, une manière de le faire qui est, qui est vachement prenante au point que du coup je trouve la fin du film extrêmement forte. On en parlera mmh. plus tard, mais euh, voilà. Donc euh, Asbestas, vraiment très bien. Euh. Et on va en parler tout, je vais en parler tout de suite, même si on en reparlera sûrement plus tard. Euh, il était à Cannes, je suis un peu triste que Marina Foyce ait rien eu. Parce que moi, je leur ai un, pris l'interprétation. Il avait un statut particulier à Cannes. Il avait le statut Cannes Première. Ah ouais. Ce qui veut dire. C'est pas tout à fait a, compétition. Ben, il a pas okay. le droit à la moins de compétition. Ok, j'ai mal compris. J'ai cru qu'il était peu... en compétition. Non, okay. non, non. Ah, il okay. était dans le dans le logo Cannes Première, qui est un peu un logo, je trouve, bâtard, parce que c'est genre, tu, tu as une visibilité pour ton film, mais tu as pas de potentiel de prix ou de choses ouais. comme ça. Ce que je trouve un peu triste. Bon, bah, euh, c'est pas grave du coup. Mais euh, on en parlera des acteurs, mais. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Plus enjoué. J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé le film et je trouve qu'il a pour moi quasiment aucun défaut en fait, si ce n'est qu'on peut le trouver un poil long. Il dure quand même 2h20 mais j'ai l'impression que c'est le gabarit dans lequel a envie de caler tous ses films sur euh, Mais vraiment, le film est bien foutu. On en parlera après mais il est vraiment scindé en deux grandes parties. Il y a vraiment deux actes dans son métrage qui sont très très bien faits et qui permettent en plus d'avoir vraiment euh, bah, deux performances d'acteurs absolument folles qui derrière sont renforcés par, tu l'as très bien dit, une mise en scène tellement cathartique et tellement à fleur de peau, mmh. qu'on est accroché tout du long à son fauteuil, et il y a vraiment des scènes où moi j'étais en train... Bah comme tu le disais bien au début, de serrer les fesses. Mmh. Vraiment, on serre les fesses parce qu'il y a une tension qui est absolument palpable à chaque seconde. On détaillera un peu, mais la scène de la voiture, mon Dieu. Ah oui, non, quelle horreur cette oui. scène mais, mais moi, je trouve que cette scène est représentative de ce qui se passe tout le long du film en mmh. termes de ressenti. En termes de ressenti, c'est un film qui joue beaucoup sur l'idée d'à fleur de peau. Mmh. Souvent, une expression qu'on utilise un peu à, à la va-vite en se disant Ouais, c'est un film qui est très à fleur de peau, l'émotion est très à fleur de peau. Là, littéralement, le film est constamment à fleur de peau parce qu'il choisit de nous placer à un contexte des personnages et des situations pour lesquelles on sait très bien que ça peut péter en une fraction de seconde. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment on sait qu'il y a une tension, que ce soit à mm. cause des éoliennes, que ce soit à cause de ces français qui s'installent en Espagne, que ce soit à cause juste de ces bouzeux qui supportent pas que potentiellement ils puissent perdre pied avec soit leur héritage, soit leur famille. Tous ces trucs-là, tout est tellement à fleur de peau et tout le monde semble être sur le point de péter un câble genre tu les effleures, mm. ils vont tout de suite te foutre une mandale. C'est impressionnant du coup de voir ce Rogoyen réussir à maîtriser mm. ça et faire en sorte que tant que spectateur on soit un peu là en train de flotter au milieu de tout ça et on se dise mais moi aussi je peux m'en décocher une mandale de dans un de ces dans un de ces moments c'est un truc de fou mais en plus de ça c'est euh, ce que je trouve très intéressant avec Sorgen c'est que euh, contrairement à d'autres éditeurs qui ont émergé ces dernières années c'est pas vraiment un cinéaste de l'esthétique et tout genre qui aime bien les plans très composés et tout lui euh, son kiff c'est la caméra portée euh, d'ailleurs ça me fait rigoler parce que la première scène d'Asbestas dans le bar c'est presque la même première scène qu'El Reno El Reno c'était aussi son resto oui, et pareil, c'est caméra portée où tu filmes les raccords. Sont on un le peu... suit, on le suit, il est dans l'extérieur et puis ensuite il rentre dans le restaurant. Ouais, et tu une comme où les on place les personnages. Et euh, du coup, c'est un peu particulier parce que le, le, les montages, des fois, tu perds un peu pied. Mais c'est pas vraiment des erreurs. C'est plus euh, le temps de t'habituer au flow du film, euh, à, la, à la manière qu'il a de, de cadrer, etc. Du coup, il y a beaucoup de caméras portée euh, caméra euh, épaule. Et quand il officie dans le thriller comme ça, ça marche du feu de Dieu parce que c'est jamais confus ou trop, c'est-à-dire la caméra, elle fait pas tout le temps ça. C'est vraiment, mmh. tu as juste l'impression que la caméra colle au basque d'un personnage et va jamais le lâcher tant que la scène n'est pas finie. Et c'est... Euh... Du coup, il a peut-être un stick qui est moins flashy et moins... Euh... Vous pourrez pas faire des fonds d'écran avec les films de Sir Encore que. Y a encore que, il y a des très jolis plans, oui. Mais, euh, mais c'est un mec qui est, qui, qui est vraiment... C'est un truc à retenir, c'est un mec qui sait faire de la tension. Ah ben, ça, c'est clair. Qui, qui est tellement fort là-dedans, quoi. Mmh. Je te propose qu'on passe à l'écriture Oui, passons directement à Donc c'est les mêmes, c'est-à-dire que c'est toujours Isabelle Peña ainsi que Rodrigo Sorogoyen. Ils ne se quittent pas et ils arrivent très bien à composer les histoires un petit peu chacun dans leur coin. Moi j'aime beaucoup justement la gestion qu'ils ont en fait de, de composer un récit parce que... On sent que c'est... Enfin, là c'est encore plus représentatif je trouve que sur ces précédents métrages. Parce que c'est vrai que si on prend euh, Que Dios nos et euh, El Reino, ce sont des films de mecs. Des purs films de mecs dans toute leur excellence la plus folle. C'est vrai que Madrid d'un seul coup... On sent que c'est Isabelle Peña qui a voulu un peu pousser Sorogoyen mmh. à se poser les bonnes questions autour de comment construire un portrait de femme mmh. et comment bien l'équilibrer. Et c'est assez intéressant de voir que Asbestas est ce parfait équilibre justement entre la gestion d'un personnage masculin et féminin qui vont tous les deux être très forts et avoir un développement très intense au fur et à mesure que le récit va avancer. Je peux presque le voir comme le film de transition de Sorogoyen euh, d'un cinéma plus masculin à un cinéma plus, plus féminin. C'est vrai. Bon, semi-spoiler, du coup, on, on va y aller plus dans le détail après. Mais... Euh, ouais, c'est vraiment très bien foutu. Euh, une certaine cassure de, de registre oui au milieu. C'est peut-être le petit défaut que je mettrais. C'est que euh, cette cassure de registre fait qu'on redescend d'un ton, d'un coup, très violemment. Et ça fait que la deuxième partie, on trouve un petit peu le temps long. Un petit peu en grande partie parce que, bah... Il euh, y a plusieurs fois... où où j'avais l'impression qu'il allait lancer la fin ah, et en fait je sais ce que tu veux dire Genre, on en parlera plus euh, ouais, quand on, on, on se spoiler, mais... mais ouais il y a plusieurs moments où j'étais en mode ah non et ça tourne un petit peu en rond dans la partie mais c'est pas très grave honnêtement c'est allez euh... ah. Après, moi ce que j'aime bien justement c'est que on en parlera ensuite quand on spoilera mais la logique de cette partie là va un petit peu avec le parcours du personnage Aussi, au oui. mais c'est vrai que déjà on a cette enfin, en fait ce qui est fou c'est que comme le disait si bien Colin lorsqu'on en parlait off faut vraiment voir le film comme une première partie thriller et une deuxième partie drame social mmh. c'est vraiment structuré de cette manière là pour faire en sorte que le spectateur il se plonge Peut-être pas dans deux films différents parce que le film reste le même de manière linéaire et ça, et ça reste bien raccroché les deux parties les unes aux autres, mais clairement on est peut-être sur un premier film très masculin et un deuxième film très féminin. On est sur une première partie où vraiment c'est une bande de mecs qui vont jouer les coques et qui ont, vont essayer de savoir lequel domine les autres. Et on est plus sur une deuxième partie où justement les femmes vont avoir une place beaucoup plus intense et où du coup on va se poser d'autres questions qui sont beaucoup plus profondes plutôt que simplement celles de territoire mmh. ou de vote euh, par rapport euh, à l'emplacement des différentes éoliennes ou à ce qu'on doit faire de notre élevage, que ce soit des fruits et légumes ou que ce soit des bêtes. Enfin, c'est très intéressant et puis... Euh... D'ailleurs ce qui est intéressant là-dedans aussi c'est que euh, le, la première partie emprunte pas mal au code du western. Tout à fait. Et euh, c'est d'autant plus intéressant que même aujourd'hui on voit le western c'est un genre qui a souvent été très masculin. Et, euh, et aujourd'hui on voit pas mal de femmes s'approprier le truc etc. Et du coup Sorgan, ce qu'il fait c'est qu'il met du western dans sa première partie mais pas du tout dans sa deuxième. C'est-à-dire qu'il les... y a plus ou moins un saloon dans ce film qui disparaît totalement de la deuxième partie parce qu'il est, euh, qu est vraiment... On a presque l'impression que ce film c'est deux manières opposées d'aborder le même problème et euh, quel problème, ça va... enfin, quel souci ça va amener euh, aux différents personnages. Mm. Et euh, y a, notamment dans la première partie, il y a un gros mélange de, de registres de genre euh, qui est vraiment très appréciable. Ouais. Notamment, bah, les scènes de nuit, on, rentre, euh, on, est, on est à deux doigts de basculer dans l'home invasion horrifique total. Euh, mais genre tout le temps sur la lisière. Pareil, je dis ça empreinte western, mais on tombe jamais vraiment dans le western, c'est tout le temps. Mais tout parce... le temps sur le fil. Mais parce qu'il y a ce très bon équilibre de Peña et, R... et Sorogoyen qui veulent constamment... Enfin, c'est très intelligent en termes d'écriture, mais il y a ce jeu de vouloir poser à la fois du genre, du western, du drame, mm. du thriller, du suspense, mais jamais de tomber à plein pied, pied dans un genre particulier pour éviter justement qu'en termes d'écriture et de composition des personnages, on arrive à cerner des archétypes ou, ou des clichés ou des facilités. Et justement, et... et moi je pense à un détail tout bête et, et que j'avais pas forcément remarqué sur le coup, mais c'est le fait qu'on est... On est vraiment dans une opposition, dans ce premier segment, entre un monde un peu plus jeune qui veut se moderniser, mm. avec Olga et Antoine qui font des fruits et légumes. Précisé et en... bio, hein, je crois. Bio vraiment, en euh, on va et au face, bout du cliché du hipster. Et, et en face, bah, ceux qui vont être dans le ranch juste à côté, mm. bah, ils font de vaches de bétail. Mm eux ils représentent vraiment une image un peu vieille du western et ces deux personnages ils représentent plutôt une image jeune qui peut-être aurait tendance à être loin des ancrages du genre mmh. mais reste quand même le pied plein dedans parce qu'ils mmh. veulent quand même défendre leur territoire et je trouve ça très intelligent de, de se servir de juste ce qu'il faut d'archétype pour faire en sorte d'accompagner le récit correctement et que derrière on se dise en tant que spectateur je connais ces clichés pour autant c'est bizarre ça ne va pas dans la direction ouais. à laquelle je m'attendais et d'ailleurs les, les personnes... j'ai oublié le nom de, de la famille de... Du, méch du, du méchant. l'antagoniste, ouais. ouais. Plus antagoniste que méchant, parce que oui, on parlé, Mais, voilà. mais euh, ce qui est. Euh, le personnage s'appelle Xan. Xan, voilà. Euh, D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est littéralement des cow-boys. La première oui. scène où on les voit, ils sont en train de dompter un cheval. Tout à fait. Donc, euh, vraiment, le film assume cet héritage-là, mais tout en faisant, on va transporter ça dans un autre contexte, et on va complètement transformer les thématiques habituelles du western, euh, mmh. des histoires de frontières, d'occupation, d'immigration, ça On va totalement transformer ça. Et euh, là tu c'est vraiment, euh, vraiment ça qu'il y qui retenir pour moi d'Asbestas, contrairement à El Reino et Kedios qui sont un peu vraiment dans une thématique, un registre. Là, on, on voyage un petit peu entre tout, euh, et ça marche très bien, il y a un très bon équilibre avec ça. Euh, après, bon voilà, comme je le dis, la rupture de registre et de ton, à mon sens, c'est pas parfaitement négocié, mais bon, c'est pas très grave. Grand Max, on perd 10 minutes dans le film. Enfin, ouais. moi, Grand Max, ouais, je dirais, il y a peut-être 10 minutes un petit peu en trop. C'est pas très grave. Franchement, c'est pas... Moi, bon, ça va. Mmh. Je t'avoue. Euh, je te propose qu'on spoil donc très légèrement pour quand même évoquer ce deuxième acte de film. Comme d'habitude, le time code est dans la description. Euh, alors, donc la première partie du film suit surtout Antoine dans sa lutte contre Xan et Lorenzo. Et à la fin, il meurt. Et la deuxième partie va suivre Olga. Oh, scène dans la forêt qui... Qui est folle. Qui un est folle. exemple de découpage de tension incroyable. Fou. Non, mais c'est un truc de dingue. Est, elle est extraordinaire sur l'arrière-plan. Le, le, le, la, mais... Et la comparaison avec en ouais. plus la toute première ouais. scène du film. C'est absolument fou. Donc Antoine meurt à la fin de cette séquence. Et on repart ensuite en ne sachant pas très exactement où on se trouve. Mm. Mais rapidement on se rend compte qu'il s'est passé pas mal de temps. Que... Je crois que c'est vaguement mentionné que ça fait à peu près un an. Ouais, c'est ça. Je mmh. crois qu'on nous évoque le fait que ça soit un an ou un tout petit peu plus d'un an. Mais donc du coup, on retrouve le qui tente de maintenir la ferme. Et le film va vraiment revirer pour une partie beaucoup plus angoissante et, et plus dramatique. Mmh. Que... Alors moi, personnellement, tu vois, cette rupture de ton, ce que j'ai trouvé intéressant, parce que tu l'évoquais un petit peu comme étant euh, vraiment quelque chose d'un petit peu trop cinglant et que ça pouvait un peu couper dans la suite du récit. Moi, justement, je l'ai vécu comme un manque et, et j'ai encore plus ressenti le manque d'Olga justement, ouais, je vois et ça m'a donné dire encore dire. plus cette impression que justement elle avait perdu quelque chose et qu'il n'y mmh. avait plus rien qui la rattachait à ce monde et c'est d'ailleurs intéressant en plus de voir, mais on en parlera ensuite dans la réalisation, de voir que le, même la photo de désaturée accompagne là, ça, ça mmh. justement et du coup c'est ça qui m'a renforcé mon impact sur toute la suite du récit, c'est que je me suis vraiment dit waouh, ah ouais mais moi aussi je le ressens en fait mmh. ce moment où elle a tout perdu et où elle perd complètement pied avec la réalité et elle ne sait plus dans quelle position se mettre et moi ça m'a ça m'a soufflé en Moi, fait. Moi ce que j'ai adoré dans cette deuxième partie c'est qu'il y a un vrai jeu de parallèle hyper intéressant, euh, donc toute la scène de confrontation dans le saloon où euh, Antoine paye un verre à Xan oui. est, com euh, est complètement reprise et détournée dans le moment où euh, Olga se confronte avec sa fille dans la cuisine mm. et où en fait tu te rends compte qu'elle et Xan ont le même discours sur le fait qu'ils ne peuvent pas partir, que maintenant ils sont bloqués là euh, par rapport à l'attachement par rapport à bah, ce qu'ils ont perdu aussi alors qu'ils savent tous les deux qu'ils sont en train de souffrir et qu'ils ont qui devraient s'écouter et partir, mais qui ne peuvent pas. Et euh, ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, cette espèce de parallèle sur... Euh, L'accroche au territoire... L'accroche au territoire, que... la détresse dans les campagnes, mmh. qui n'est pas... Euh, c'est désolé, mais qui est... Euh, on ne peut pas partir parce que maintenant qu'on est là, on ne peut plus. Oui, c'est ça. Parce qu'ils évoquent à plusieurs reprises qu'ils pourraient délaisser ça. Mmh. Ils pourraient repartir, ils pourraient mmh. revendre tout ça et, et quitter ça. Ils n'ont pas l'air d'être montrés non plus en déche de fric, qui montrent qu'ils ont des difficultés mais ce n'est pas non plus leur faire mais ce qu'on nous montre vraiment c'est le fait que lorsque tu prends une telle décision celle de te déplacer de changer de vie de changer de mode de vie de changer aussi de pays t'as pas envie ensuite qu'il y ait un connard qui vienne te dire euh, connard de français casse-toi c'est aussi, au-delà de ça, parce qu'on peut le voir du côté de Xan et Lorenzo, la défense du territoire, on peut le voir aussi du côté d'Olga et Antoine, cette impression d'être de, euh, des étrangers qui sont refusés dans un pays où ils ont eu l'impression qu'ils étaient accueillis à bras ouverts. Clairement ouvert. avec en parallèle. Parce qu'en plus, Antoine évoque à plusieurs reprises le fait qu'un soir, il s'est pris une cuite oui. et qu'il s'est réveillé le lendemain, il était dans un champ, et c'était le champ où il avait envie de passer oui. le reste de sa vie. Et en plus de ça, il y, y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que euh, le... C'est pas un film qui est vraiment à charge, genre oh là là, oh, les, ces salopards d'espagnols de, racistes et tout. Parce que les raisons pour lesquelles Xan en veut en Antoine, elles sont tout à fait légitimes. Ah bah oui. Ce qu'il lui reproche sur les éoliennes, euh, c'est euh, quand il quand il explique ça, en mode. Mais oui, si on se place de son point de vue, oui, Antoine est un énorme connard bah qui oui. l'a empêché de... Qui l'a empêché de pouvoir potentiellement survivre et subvenir aux besoins de sa famille. Oui, non mais complètement. Et euh... ouais, enfin vraiment, il y a un travail de nuance autour des personnages qui est extrêmement plaisant, qui se déploie énormément à la seconde partie... Euh, J'aime beaucoup, beaucoup le, le, la relation qu'a Olga avec sa fille euh, oui. un an après la mort du, du père. C'est vrai qu'elle est folle la relation, elle est très très bien exploitée, elle est très juste, elle, elle a... Elle, elle est très dure et en même temps elle très... Est dure, très, très ouais. Elle fait mal, elle mmh. fait mal par En termes de mise en scène, Rodrigo Sorogoyen, est, tu l'as déjà un petit peu évoqué au début, mais c'est bon de le préciser c'est vraiment un... C'est pas un réalisateur esthète, mais c'est un mec qui maîtrise la puissance graphique mmh. d'une image. C'est un mec qui sait que... Il n'y a pas forcément besoin de multiplier les cadres pour créer de l'attention. Au contraire, un plan bien placé, ça suffit à créer de l'attention. Moi, j'ai toujours en tête cette scène qui me revient et qui m'a vraiment hanté à la fin de la séance. Cette scène où euh, Antoine se retrouve à jouer au domino avec Zane et Lorenzo. Ouais. Oh, et rage. cette scène, c'est un long plan séquence, jusqu'à ce que la tension, elle change de, de camp... Mmh. et que ça soit Antoine qui cherche à ramener une tension et là le montage il arrive mmh. et là on a des raccords, on a des champs contre champs entre les persos et à ce moment là je me suis vraiment dit mais c'est ça qui montre que ce est quelqu'un qui comprend la puissance d'une mise en scène qui n'a pas besoin d'être forcément esthétique mais d'avoir une intensité au sein de son cadre et l'intensité là mais elle se ressent complètement il y a bon. un gros taf de montage ouais. si non, le montage non, non, est, est vraiment monstrueux. Euh, le, ce que je disais bon, beaucoup de caméras portées il y a quelques plans très jolis notamment sur les, les paysages de, de Galice donc euh, moi, je pense notamment à ce plan où il va, il va voir les éoliennes est très joli oh, il m'a soufflé moi, c'est ouais. pas la première fois que j'ai vu. Avec la caméra, elle est juste placée en fait mmh. en dessous la pale mmh. de l'éolienne, et on entend le bruit qui fait. Mmh. Il y a le personnage qui avance et on voit l'ombre par-dessus. Mmh. Oh, ce plan, mmh. il est fou. C'est vraiment le David contre Goliath, ouais, C'est la représentation parfaite de ce combat-là. Et euh, le, euh, faut parler un peu de scène plus précise, il y a notamment cette scène dans la voiture, qui est incroyable de tension et qui, qui arrive à déployer une tension folle avec rien. C'est des, des gens dans une voiture, des gens extérieurs d'une voiture, trois mots échangés, mais vous... Il y a un mec qui tape contre la... Ah C'est euh. euh. voilà. <rire> <'est Et> tout <rire> C'est tout Il <rire> n'y <C 'est tout. rire> a pas besoin de plus. Pourquoi il y a des gens qui s'occupent de, de, de faire des dialogues à, la, à rallonge pour ce genre de trucs Non Tu non. vois un mec bourré qui fait... Euh. Ouais, et et euh... l'autre qui lui fait... Non, je ne t'ouvrirai pas la porte, ça suffit Oui, on va se chier dessus, faire plus, plus. <rire> Pourquoi en faire plus Alors, du coup, pour rebondir un peu, quand même, moi, il y a un truc que je reprochais un petit peu à la mise en scène, c'est que, euh, dans la deuxième partie notamment, il y a plusieurs moments où j'ai l'impression qu'il y a un faux départ pour la fin. Alors, du coup, re-mini-spoiler, mais je vais essayer de rester très vague. Il y a plusieurs fois où elle va dans la forêt. Ok. Où je me dis, ah, bah, c'est maintenant qu'elle va trouver... Ce qu'il y a à trouver, mais ouais. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. et notamment, euh, cette fameuse scène dans la cuisine. Ok. T'as cru que c'était un peu le... Je me suis dit, le film pourrait se conclure là. Ok. Ah ouais. Parce que pour moi, il y avait un propos qui bouclait, qui pouvait, bah, justement, sur l'attachement au territoire et sur le, la situation dans laquelle se retrouve euh, Olga à ce moment-là. Ok. Donc pour moi, il y a plusieurs... Ça, c'est toujours un peu irritant quand tu te dis, quand devant un film, tu te fais... Là, ce serait bien que ça finisse. Et le film fait, non, il reste 20 minutes. Ah, ouais. Ah, je vois ce que tu veux dire. On n'est pas... non, C'est pas trop gênant, parce que là où ça finit, ça, ça finit bien. Mais euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs moments où on se dit, ah, là, ce serait bien que ça finisse, et ça finit pas. Et du coup, d'où cette impression de trouver un peu le temps long en deuxième partie. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, pour autant, moi... Euh... En fait, j'ai vraiment très peu de choses à reprocher au film. C'est la réflexion que vois que je me suis faite en, en sortant de la séance et en, et en y réfléchissant après, euh, voilà, euh, quand même quelques petits moments. J ai, j ai, je trouve le film vraiment bien équilibré sur sa longueur. Je trouve que même ces petits moments, justement, qui, qui peuvent sembler lents, qui peuvent sembler... Euh, un poil bizarre, un poil, euh, un poil maladroit, j'étais constamment en train de me dire « ça veut me dire quelque chose ouais. ». Ça veut me dire quelque chose sur le statut des personnages, ça veut me dire quelque chose sur leur évolution au sein du récit, ça veut me dire quelque chose par rapport à ce qu'ils sont supposés transmettre au spectateur. C'est tous ces petits trucs-là qui m'ont fait ressentir des émotions un peu, un peu particulières et où vraiment je me disais « quand même, ce Rogoyen, peut-être qu'il met des blancs, peut-être qu'il met des instants de flottement, peut-être qu'il met des, des instants où on se dit « le film n'est pas parfait ». Pour autant, j'étais en train de me dire, ça me fait ressentir des choses. Ça me fait ressentir des choses par rapport à ce personnage dans ce moment-là. Et je trouve que justement, ça s'équilibre très bien entre cette première partie où justement, on est, on est constamment à fleur de peau et, et accroché à notre fauteuil, et cette deuxième partie où on est plus dans une ambiance un peu malsaine, glauque, où, où on sait qu'il va se passer quelque chose, où on sait que pertinemment, ça peut basculer. Et pour autant, il arrive à maintenir... Un petit truc en filigrane, une ambiance, un ressenti, une... Puis là, là, un truc. partie est quand même riche de, de scènes très fortes, donc j'évoquais assez dans la cuisine. Il y a une scène... Euh, ils vont chercher des agneaux. Oui. J'en dirai pas plus. Mais qui est... Qui est, qui est, qui est ah okay. très très qui bien est, fait. Qui évoque du coup beaucoup cette fameuse scène dans le rhino où il va chercher les documents chez un de ses collègues. où, où on est vraiment là-dedans, où on est euh, avec... Où ça joue sur les arrivées et les sorties des personnages, euh, sur le, la durée, la durée qu'une opération simple prend. Et euh, cette scène-là, elle marche extrêmement bien et ça ouais. se conclut avec la, la, la, la fille dans la voiture. Euh... Pff, super, cette ouais, scène. Ouais, non, non, cette scène, elle est folle. Je suis d'accord avec toi, cette scène, mmh. elle est folle. Casting Je te propose qu'on passe au casting, et qui bah... est tout de même assez impressionnant. Ouais, alors, je vais, je vais y aller tout de suite parce que je me suis dit ça dans tout le film. Franchement, après The Ghostbusters, on a beaucoup parlé de Tarantino. Il a révélé Christophe Wald, c'est un acteur extraordinaire. Je pense qu'il faut c'est un énorme cousin. Denis Ménochet, ouais. c'est pour moi c'est un des plus grands acteurs révélés par Tarantino presque. Tout à fait. Il est exceptionnel depuis depuis *Il Bastard justement. Je veux dire il nous a fait jusqu'à La Garde. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Il est flippant ouais, jusqu'à La Garde. Et là fou. il est il est parfait quoi. Il ouais. est... Déjà il parle super bien espagnol. Oui. Et ça rend et ça rend encore plus la tension qui mm. doit y avoir justement dans l'opposition des mm. territoires. Enfin, ça... Mais je trouve pour justement rebondir sur ce que tu dis, Louis Zaera qui joue Xan ils, en face. Ils ont une alchimie incroyable qui était déjà dans les rhino accessoirement. Ah, il jouait qui Il jouait justement le mec chez qui il va voler des autres Ah Ouais, c'est ah ouais, ça. Et ouais. qui était exceptionnel déjà dans les rhino Je me rappelle, j'avais spoté, j'étais vraiment ouais. ressorti. Je me disais, je... lui, c'est une bombe. Bon, moi j'avais retenu que Antonio de la Torre. Ah oui, forcément. Qui bouge le film. Mais lui en face, moi je m'étais vraiment dit, si Antonio de la Torre n'est pas dans le plan, c'est lui qui vole la ouais. vedette Parce qu'il arrête pas de dire des putas en plus ouais. tout le long <rire> du film, c'était fou. Là, il est vraiment impressionnant. Je le mettrai aussi euh, à côté. Il y a une voix, une voix hyper incroyable ah bah une, une voix, voix qui est, tu sais, complètement ouais. j'ai par la clope. Mm. Et en face, il y a aussi Diego Anido, qui est ouais, Lorenzo, ouais, son qui, frère, ouais. qui a vraiment une gueule très flippante, soit mm. dit en passant. L'acteur est vraiment impressionnant et c'est seulement son deuxième film. Mm. Mais vraiment, il a un jeu et il a, il a un acting particulier. Il fait plaisir de revoir des acteurs à gueule tout peu, à fait euh, ouais. Tout à fait. Et puis, bah, évidemment, ouais, et il y a Marina Foyce. À part d'une chasse, dont j'ai vraiment c'est Marina Foyce. Et à chaque fois que je la revois dans du registre dramatique, je me dis « Putain, mais c'est vrai qu'elle c'est une putain d'actrice, quoi ouais. !» Et là, elle est, elle est sensationnelle, et il euh, y a des moments où elle fout les poils, quoi, vraiment. Ah ouais, euh, non, non, elle est folle, elle est euh, folle. Bah, notamment, encore une fois, on dirait bien mais cette putain de scène dans la cuisine... Euh, ouais. Ah, film, mais elle a quelque chose. Puis ce qui est impressionnant, c'est que tu sens que, et c'est la grande justesse, trouve Castor c'est qu'il est capable d'avoir un dialogue précis à leur filet, ces acteurs, mais également de leur laisser une certaine liberté. Mmh. Et ça se sent que Marina Foïs par exemple, plus que Denis Ménochet, je pense que Denis Ménochet, il a un texte bien précis. Je pense précis. que c'est un mec qui est, qui, est, qui est très précis dans son style. Exactement. Magazine. La Marina Foïs, elle est capable, elle, de je pense beaucoup improviser et très à, une... à fleur de peau. Voilà. Et il y a plein de scènes où vraiment, elle délivre un, un texte, c'est absolument fou. Et tu sens qu'il y a une vraie spontanéité de jeu. Mmh. Enfin, les deux pour moi, Denis Ménochet et Marina Foïs. Il pouvait pas prendre des meilleurs acteurs pour porter son film, clairement. Mmh. sur Regolini, il a trouvé les deux meilleurs au sein du cinéma français pour porter deux rôles qu'ils tiennent à la perfection. C'est d'autant plus impressionnant que Marina Foïs euh, dans la deuxième partie. Elle parle assez peu. Oui. Elle est assez mutique. Elle fait passer énormément de choses par son regard et son physique. Et je, je crois que j'ai pas vu Marina Foïs aussi en forme depuis depuis très longtemps. Vraiment, euh, elle est <rire> dans un autre registre. Euh, elle m'avait beaucoup impressionné dans Papa ou Maman. C'est la dernière fois que je me suis fait la oui, non, mais c'est vrai, quoi. Ouais, Bon, ah, juste complètement différent. Il hein. y avait eu Irréprochable aussi, j'ai pas vu. Qui Présidente. était vraiment bien, et pour le coup, elle avait vraiment un rôle très dramatique, mais là, elle est, euh, elle est au milieu de ça, elle est encore bien meilleure, c'est assez fou. Donc Académie des Césars, euh, vous savez à qui filer la statuette l'année prochaine Exactement. <rire> et ben on arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de Asbestas Et ben une, une, une excellente fresque sur euh, les rapports campagne-citadin, l'écologie, euh, la gentrification aussi, c'est un thème qui présente présent au fin Tout à fait. Euh, très nuancé, C'est ça vraiment qui m'a surpris, en fait. Je, quand j'ai vu le pitch, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... Je vais pas dire bas du fond, mais un peu plus basique, et euh, un prétexte à dérouler de la tension euh, au kilomètre, etc. Et au final, le propos du film est vachement intelligent, vachement nuancé. Euh, et euh, encore une fois, une, une nouvelle preuve sur le CV que sorogoyen vraiment, c'est un réalisateur actuel qui est le plus à suivre. Il n'aura sûrement jamais les sommets de popularité ou de culte qu'auront euh, des... Des Julia Ducourneau qui qu'officie dans le truc très particulier, donc forcément qu'il va y avoir des gens très attachés à elle. Euh, des, hmm, j'ai pas vraiment d'exemple là. Qui me non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais voilà, c'est peut-être un mec. Peut-être ses films payent pas de mine. On se dit oh bon, du random thriller et tout. Mais quand c'est bon, quand c'est bon, faut pas se priver quoi. C'est et encore une fois, euh, les gens oui, le cinéma de genre, euh, c'est pas exploité en Europe et en France. Ça, c'est du genre. Ouais. Le thriller, ça compte comme du genre. Et Sorogoyenne, c'est un de nos plus un, de nos, un des plus beaux représentants en Europe de ça. Et euh, moi, enfin là, j'ai trop hâte de voir son prochain. Et euh, là. je ne vais pas rajouter grand-chose. Tu as quasiment tout dit. Non, non, mais oui, c'est un super film. Vraiment très, très bien mené par un réalisateur qui sait exactement dans quelle direction emmener ses personnages, emmener ses acteurs, emmener sa caméra. Enfin, c'est un mec qui maîtrise son truc. Et à partir de là, tu peux que saluer le geste quand tu te rends compte que tout fonctionne du début à la fin, que ça impressionne, que t'es limite stomaqué en fait par la forme que prend le récit tu vraiment, t'es scotché devant une telle œuvre. Bah du coup, on voulait se spoiler, mais en vrai, nous qui, moi qui savais pas trop, ça m'a scotché le fait qu'il y ait effectivement ce changement de registre au milieu, ouais. je ne m'y attendais pas du tout. Quand la scène dans la forêt arrive, t'es en mode, ah bon Oui, <rire> bah, mais c'est la grande justesse, je trouve, de Sorogoyen, mm. c'est de savoir prendre le contre-pied, là où les récits devraient aller vers des sentiers très battus, de se dire, non, le spectateur attendrait trop ça, donc prenons autre chose. Mm. C'est ce qui fait qu'Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, allez le voir vraiment bien. Il n'y a pas beaucoup de sorties cette semaine. Donc profitez-en. Ça vaut le coup. Allez le voir. Merci, mon cher Colin, ben d'avoir participé à cette petite vidéo. Bon, J'espère qu'on aura bien vendu notre beurre. Hein, que les gens oui, vont aller oui, voir. Là. Parce que sinon, je vais déprimer. Hein, va... S'il si donc... fait moins de 500 000, moi, je sais plus quoi faire. Voilà, là, voilà. on est d'accord. Euh, deux acteurs français en tête, plus ouais, un thriller. Bon, voilà, c'est bon. Il y a un moment, il faut arrêter de déconner. D'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. à plus. Et serrez vos slips à ce que vous allez être tendu mon pote <rire> comme le string de Guy Carly